un mètre pour doubler ah mais c'est un mètre ah mais regarde fais à peine 10 jours tu te prends le Tu as as as que non non non non tu non non non non non non non non prends non non non Ok Vas-y, allez Défilmez filmer connard Ah, mais... va m'en les couilles, t'as Mais d'accord, d'accord. On va les Ferme ta gueule, ferme ta gueule. T'as ta ta pas tapé le ouais. rétro. Hey, t'as pas... pas, je t'ai laissé largement de la place pour passer. Alors commence tu t'es mais... malade ou quoi ça maillot, ça tu passes un mètre ouais. Tu Une passes mafant. pas un mètre Paris, as oh, deux, oh, fois, oh. À deux fois, et moi à Attends, ah. mais laisse-moi ah oui, finir Ah ouais, tu oui, veux euh, finir où On est deux à te le dire Mets-toi sur la droite Mets-toi la Mets-toi sur la droite Mets-toi sur la droite Mets-toi sur la droite Mets-toi sur la Y'a pas ouais ouais Y'a pas ouais ouais Y'a pas ouais ouais pas oh ouais, pas tu t'es là, mais tu là, là, je suis là, je suis là, Oh Enlève <ficou8 d> <zweite> oh un ta main suis pas je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, Tu suis Tu te je me dire dégage T'es qui je me dire dégage T'es je me dire je je non T'as pas tu T'as pas Tu T'as pas Attends, tu vas pas ta gueule, tu vas t'en prendre Tu vas prendre le pas parlé T'as pas parlé Oh Quand tu m'as tant T'as rien dit T'as ta gueule T'as ta gueule T'as ta gueule T'as ta gueule Quand t'as tapé le rétro, t'as rien dit Ouais, t'as rien dit, ouais, pour ça que tu es T'es malade ou quoi T'es filmé, toi, t'es dans la voiture que t'en aurais Il est en train de mourir, là Tiens, regarde La plaque Allez. Mais prends-la la plaque Ouais, là, mais regarde prends bien là, Mais prends-la, prends-la Ouais, bah là, là, là, est là il y est C'est bon, c'est bon, c'est bon... Attends, là... Comment ça faire ah, chier, là, là. des mecs Il tue, ah, tue mais tout le plan, monde plan, mais ça peut arriver, il a fait oh. une erreur, mais bon... Euh, ouais, tu mais tu sauf sais, que nous, c'est tous les jours, les erreurs Va te prendre un 38 tonnes, le connard T'as dit quoi T'as dit quoi Ah mais... moi je vais t'en mettre une Attends, mais... je vais t'en mettre une toi, ah as, ah ouais toi, t'as la langue pas, ouais, as toi, pas, toi, as bien pendue Toi, t'as bien la langue là, là, là. Es pas, bien pendue Rien que je pars Rien que je pars Rien que tu T'as bien la langue bien pendue T'as vu Oh, c'est à 3 cm Arrêtez quand même Arrêtez Ah ouais, ah, ah ouais c'est suffisant, peau, ouais euh, Je t'ai touché, je t'ai pas touché Voilà, et à la fin, comment ça s'appelle voilà, en fait Tu t'as pleuré trop Oh, il est mort, ton retro Non, arrête Ah mais, il avance pas Vas-y, avance, s'il te plaît je, je dis si le bon, Mais non, mais je te demande... Non, je vais t'en Je vais t'en Oh, oh. oh. oh. oh.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 Ouais, bonne journée Bah ouais, on va essayer, hein Jusqu'au bout